Salut toi, tu vas bien. On est lundi 20 avril, donc euh, il nous reste encore euh, à ce stade euh, trois semaines potentielles de confinement total. Je reprends le travail euh, aujourd'hui même, après mes congés de Pâques que j'avais posés de longue date. Et euh, je découvre, alors je t'ai partagé euh, un petit instantané de mon trajet aller de ce lundi. Voici le trajet retour en intégralité. Et avec ma pomme derrière le micro, mais pas derrière une guitare ou un clavier. C'est encore plus, finalement, c'est encore plus frappant, euh, ces images à 21h30, que ça ne l'était euh, de jour à midi. C'est complètement sidéral. On pourrait compter, je crois, le, le nombre de voitures qui m'ont dépassé sur la chaussée, euh, sur les doigts des mains. C'est vraiment euh, relativement incroyable. Personne. Personne. C'est désert. Totalement désert. Alors pour euh, brosser un peu plus le tableau euh, plus précisément, donc c'est là, euh, ce lundi, euh, j'ai cinq semaines d'arrêt total du vélo. <rire> dans les pattes, c'est-à-dire que enfin, je ne l'ai plus dans les pattes, le vélo d'une part, voilà. Cinq semaines c'est long hein, parce que, euh, oui, sans activité physique et notamment une activité particulière... Euh, euh, le corps s'est euh, rapidement déshabitué, hein. <rire> Donc, pas tellement les watts dans les jambes. Et puis, puis j'ai passé quand même une, une quinzaine au fond du lit euh, à 42 de fièvre. Et puis, donc, du coup, la quinzaine suivante était, euh, j'étais un petit peu un légume, quoi. Un zombie aussi. Pas beaucoup d'énergie, je dormais encore beaucoup. Enfin, j'étais vraiment euh, épuisé. Euh, voilà. Et donc, il m'a resté juste une petite semaine où j'étais vaillant euh, en vacances pour laisser mon corps un petit peu. Euh, Respirer néanmoins c'est quand même euh, problématique et puis aussi bien sûr euh, après cinq semaines quand tu reprends le vélo euh, t'as un petit peu mal au cul. Alors pas forcément le jour 1, hein. euh, c'est plutôt le lendemain quand tu remontes en selle et, et là tu poses ton séant sur la selle et tu fais ah tiens, j'avais oublié. <rire> bon, après ça dure quelques jours euh, de manière plus ou moins euh, gérable pour moi. En ce qui me concerne, hein, c'est pas le cas de tout le monde. J'avais jamais vu ça. Eh ben un dimanche matin du mois d'août, j'ai jamais vu ça. Bon là ça va être tout noir. Voilà, en raccrochant un peu plus sur les images. Euh, oui, à ce moment là je suis sidéré. Le carrefour des anciens combattants, totalement désert. Enfin c'est pas possible, c'est un gros carrefour, c'est toujours un nœud, pratiquement à toutes heures, quoi, tu vois. donc 21h40 là, euh, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Voici la raison pour laquelle je fais peu de déliops en hiver euh, depuis que je ne suis plus parisien euh, à 100 hein, C'est que j'ai quand même euh, 4-5 km dans le noir total euh, dans le bol de Boulogne. Visuellement, c'est pas une réussite. C'est tout noir. Quoi. Tu vois juste le halo de la lampe. Bon, alors là, du coup, je me sens très con. Hein, de respecter scrupuleusement ce feu. Mais bon, on se procède pas. Hein. Allez. Direction de la longue queue. Comme ce matin, c'est bien longue et bien sombre. Et on commence à être dans les heures où on peut faire des rencontres. Donc, euh, on va y aller vite. Ils ramassent pas, hein. c'est dégueulasse. Je te préviens, je vais beaucoup parler à partir de maintenant. Vas-y. Bisous. On entend la cascade qui s'exprime. Qui chante. Elle euh, chante. Tiens, j'aurais pu passer par en bas du coup. Bah oui, je fais ça des fois. Oui, c'est bien aussi à l'ego. Hein Il y aura plus de lumière. Non je ne peux pas le faire à l'aller parce c'est dans le mauvais sens. Donc, euh, encore une fois, euh, je suis plutôt à cheval. Et là, au moins, je bénéficie de l'éclairage public. Ouais, on va se faire une petite traversée de Neuilly. Ça fait un, un moment où je n'étais pas passé par là. Il y avait un animal mort de type décédé. On commence à distinguer sa majesté la défense. Tout en lumière. Et en gigawatts de consommation électrique et de clim, comme c'est dommage. C'est flippant, on entend comme j'ai pas récupéré mon souffle. Déjà que je suis essoufflé naturellement, je fais toujours beaucoup de bruit quand je suis sur mon vélo. Un souffle un peu haletant, vilain fumeur. Mais là, c'est pire que jamais. quoi Pourtant, je vais pas vite, hein. j'ai ramené 20 km/h de moyenne, quoi 20,4. Donc. C'est plutôt un rythme très paisible. Par contre, il y avait beaucoup de vent et pile dans ma face. Hein. D'habitude, il y a toujours des, des véhicules garés là, de part et d'autre. Oui, alors euh, après mûre réflexion, effectivement, il y a toujours des véhicules, mais c'est quand le jardin de Bagatelle est ouvert surtout. <rire> Jean-Pierre a réfléchi et Jean-Pierre a, a compris qu'il était un peu concon sur ce coup-là. <rire> Néanmoins, il y a quand même, enfin voilà, Allez. un trafic complètement limité, quoi. Oh non, ça c'est trop la loose parce qu'il est infiniment long. J'allais me presser, j'avais dit que je ne me pressais pas aujourd'hui. J'annonce le feu rouge le plus long de l'univers. En plus, il est en deux temps ce feu. Ah, crotte de bique. J'ai un, un poil froid, je suis parti en t-shirt, mais en t-shirt euh, en coton. Ouais, t-shirt en coton, c'est pas le, la bonne solution, j'ai toujours un t-shirt en synthétique, normalement, j'ai juste pas pris le temps de le revêtir, et puis en plus en portant le harnais avec le carrément grip, c'était à le stabilisateur et la GoPro, ça fait une porte ouverte au point de contact, et un tout petit peu de transpiration sous le harnais. Bruit de long l'a bien nommé, oh, et oh, ça va, hein feu orange, on t'a vu, Bilouk. Hein. <rire> je crois qu'il y en a un autre après, d'ailleurs. J'allais me mettre sur ma derrière. ah bah non, il faut pas que je la touche. Ah non, À croûte de bite bien touché moi, d'habitude je, je, je m'accoude à cette barrière, ah, c'est imminent, à moins qu'il y ait un autre feu dans l'autre sens, voilà. Oh mon dieu, ce que c'est calme. Il est 21h55. C'est quand même hallucinant ce silence, alors on ne se rend pas compte quand je suis en mouvement, c'est surtout quand je suis à l'arrêt au feu rouge, et Dieu sait qu'il y en a eu, des feux rouges. Ah non Ça va encore être long, Féry. J'aurais passé la moitié du temps de ce trajet à les feux rouges. Oh, ça va vite, quand même. Ah oui, mais je vais me retrouver sur les quais, hein, comme un con. -con. <rire> ah oui, c'est ça <rire> Ah oui. C'est là que tu te souviens pourquoi tu prenais plus cet itinéraire, c'est qu'effectivement c'est un feu en rouge. C'est bizarre d'ailleurs pour une ville comme Neuilly, qui privilégie tellement la bagnole. Alors autant te dire que j'ai le vent dans la gueule, c'est pas très agréable. Du tout, du tout, du tout. Je disais que c'était très silencieux, en fait il n'y a que moi qui suis une nuisance sonore à ce moment-là. pas à me souvenir pourquoi je passais... Trop rarement ici, mais c'est juste à cause des feux en fait. Allez. Ouais, c'est très pénible. Hein Allez, direct sur les quais, il y aura moins de feu au moins. Il y aura un petit passage un peu oxygène. Parce que ça roule vénère, quoi. En temps normal. Le problème finalement, c'est que. Quand il y a très peu de monde comme ça, bah, c'est là où les gens arrivent à, à bombarder, à te dégommer par le, le derrière. Alors là, s'il si y a une boucle magnétique, je suis mort. Évidemment, il n'y a pas de palotte dans la droite. Bon, c'est quand même assez calme, là, hein, les gars. Long. Ah oui, donc ça, non, jamais. <rire> J'ai jamais vu ça. <rire> C'est carrément phénoménal. Là. Alors, est-ce qu'on se tente une petite remontée de la dalle de la def Ouais, allez, va. Ouais. Ouais, d'accord. Donc à cet endroit-là, hein, c'est une autoroute urbaine. C'est un truc de malade, ces quais, normalement. C'est vert. Ok, donc là, on est lundi. Hein. Je veux dire, on n'est pas. Euh... On n'est pas le dimanche euh, 15 août. Hein. Il y a quand même certains immeubles qui sont complètement éteints, ce qui est plutôt sympa. Hein. Donc là, ce que je vois sur ce, sur ce boulevard du Général Leclerc et puis le précédent, c'est quand même, je vis une grosse prise de conscience, une crise de conscience, là. Ah, c'est obligé de faire le grand tour, hein, pour faire ça dans les règles. C'est-à-dire que c'est partagé comme sentiment, évidemment, euh, t'es très content toi, à vélo, euh de ne pas être malmené par le trafic, mais il y a ce petit côté un peu sidérant et quasiment anxiogène, de vide. Et sinon, jamais la lumière sur le pont, pour les piétons. Jamais. Tiens, des gens. Oui, effectivement, on en parle souvent sur les réseaux sociaux de ce monde de vie, qui, est, qui est jamais éclairé. C'est bête, hein, parce que les réverbères sont là. Hein. Ils sont juste jamais, jamais sous tension. Pourquoi Je pose la question. Voilà, on commence à distinguer euh, la Envole-toi, petit oiseau, sois libre. Elle s'est retournée, elle m'a vu, elle a arrêté de mouliner ses bras. Mais vous faites ce que vous voulez, madame. Et on arrive sur le parvis, par le côté est, et on va tout regrimper. Il y a du dénivelé, hein. Très, très calme. Une petite pensée pour euh, Jeannot le Cyclo, hein, qui a grandi euh, sous la dalle ici même. Si vous n'êtes pas abonné à Jeannot le Cyclo, c'est le moment de vous ruer sur sa chaîne. C'est exactement le même genre de vidéo, mais en plus varié. Il fait des vidéos de présentation de vélos, de mécanique, euh, évidemment des déliops aussi. Et puis il le fait euh, sincèrement avec encore plus de brio euh, que j'ai pu voir <rire> jusqu'alors. Voilà. Tiens, ça me donne l'occasion de parler de mes deux chouchous, euh, Jeannot le Cyclo. Euh, pour les déliops ultra léchés avec une qualité d'image phénoménale, je, je suis très loin de, du résultat qu'ils nous offrent. Et puis euh, plus au sud de la France, euh, l'inénarrable Siam à vélo qui fait des Deliops absolument magnifiques et euh, qui donne la patate. Voilà, Siam à vélo et Jeannot, le cyclo. Voilà, alors il y a 2-3 personnes par-ci, par-là, hein, mais franchement, euh, c'est absolument pas le parvis que je connais, même dans ces heures, hein, absolument pas, vraiment. Là, c'est complètement euh, scotchant. Je main-blanc, là, c'est celui qui roule le mieux. C'est du bon marbre des familles. Alors, ça me fait faire un petit détour de 40 mètres à gauche mais C'est tellement plus agréable. Voilà, ceux qui savent, savent les, les dalles qu'il y a de part et d'autre de, de ce petit allée blanche là. Il n'y en a pas une qui est placée comme l'autre et ça fait mal au cucu à force. <rire> Donc on trouve des parades qui à se rallonger un peu. C'est pas très intéressant tout ça. Pousse en l'air. Ça commence à faire un petit frais là. Hein. Hein rappeler euh, j'ai pas chaud et comme à partir de maintenant ça va descendre non-stop et eh bien je vais m'arrêter à revêtir ma veste De même dans ce coin là, là, sur tout cet axe euh, c'est pareil, il faut trouver les endroits où passer en l'occurrence à gauche Oh là il y a un piège Donc euh, maintenant c'est une petite pensée à Sam Nantes, du canyoning urbain pour éviter euh, <rire> les endroits tout pourris. Ah oui, je vais bien mériter ma, ma veste là. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Du coup, je serais un peu humide de l'intérieur. C'est à cause du harnais. Je parle beaucoup ce soir. Mais oui, mais en même temps, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là J'ai pas le choix, je suis obligé de, de... meubler. Hein Qu'est-ce que t'en dis Voilà, je remets pas la veste, pas complètement. Ben c'est beaucoup mieux hein. Excellente idée monsieur Luke aïe mal au pied hop je suis en jean par contre j'ai pas remis mon, mon short de l'allée allez j'étais parti les gambettes à l'air drôle de bruit quand je freine qu'est se passe passe-t-il J'avais pas des plaquettes en rodage Ouais, ça fait un drôle de bruit que j'aime pas trop. Le feu vert. J'y vais J'y vais Les plus fins observateurs auront remarqué que j'avais aussi oublié de mettre mes mitaines. C'est pas bien. Là, on est d'accord, c'est totalement débile, on aurait pu mettre un bateau droit pour les cyclistes. Oui, Courbevoie, si tu m'entends, tu es là Courbevoie. À cet endroit-là, c'est dès le passage cycliste au feu. Un va tout droit, comme on dit. C'est le con, ça descend, mais j'ai le vent dans le museau. Alors j'en profite pas tellement. Allez, on y croit. Oh, il y a une piste sur le trottoir, là, à droite. Voici revenu sur l'axe départemental qui, qui part de la défense, qui va jusqu'à Beson et plus loin, Sartrouville, euh, enfin Argenteuil, Sartrouville, tout ça. Donc avec euh, quelques discontinuités cyclables dans ce sens-là. Et puis ensuite je me suis pas mis tout de suite sur la bande cyclable parce que cette partie-là je l'aime pas trop, puis comme il n'y a personne sur la chaussée, j'en profite. On voit pas beaucoup de tramway non plus, hein, si, si je voulais euh, aller bosser en tramway pour me reposer les fesses par exemple. Euh pas l'assurance qu'il y en ait beaucoup ouais bon, de toute façon j'ai pas tellement envie de prendre les transports en commun à l'heure actuelle je crois comme beaucoup de gens c'est très bien le vélo c'est super, on garde ça ça c'est la petite récompense après une bonne journée hein. parce que concrètement c'est la dévalade jusqu'au pont de Beson donc ça fait 4 km et demi de légère descente Très agréable sauf que là j'ai le vent dans la tronche encore et que de toute façon après il y a quelqu'un qui va remettre les pendules à l'heure, c'est le col du pont de Beson. Celui-là il est casse-pâte. Quand ça fait 4-5 km que tu démales, tu sais plus trop comment tu t'appelles. On a raconté un tramway. Alors il y a quelque chose que je voulais préciser quand même, c'est que là je me trouve dans une position qui peut paraître privilégiée pour beaucoup parce que j'ai le droit de me déplacer, j'ai le droit d'aller travailler. Euh, mon sentiment personnel. Oh j'aime bien que vous êtes ouverts comme ça. Ouais enfin dépêche-toi quand même. C'est que non, ça va, il y a la bande de... restez chez vous quoi. Oui, euh, ça va, hein. Là, je vous dis ça en date hein, de la vidéo. Mais euh, ouais, il n'est pas, euh, pas pour rien ce confinement. Et puis euh, si j'avais eu à choisir d'ailleurs de, de retourner au boulot ou de rester à la maison, euh, je serais peut-être resté à la maison aussi parce que j'ai pas tellement envie de... Oh, on n'a jamais eu le temps de se reposer là Alors De ramener des choses suspectes à mes enfants et mon épouse. Voilà, c'est mon sentiment personnel. Ah voilà. Parler trop vite. Évidemment, c'était ironique ne pas toucher les poteaux. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah. Ah ben Bien sûr, euh, chaque personne qui est amenée à se déplacer et à aller travailler actuellement, euh, le vit différemment, voilà. Avec plus ou moins d'angoisse, d'ailleurs. Ouais, moi. Bref, euh, tout n'est pas tout rose. Euh dans les deux cas, hein, confinés ou pas confinés. Qu'est-ce qui s'est passé ici Il y a eu des rodéos ou quoi là Pourquoi c'est tout euh, orange général, ils mettent ça quand il y a eu de la graisse ou des hydrocarbures. C'est dégueulasse, j'ai les pneus tout roses. Ah mais non ah, Non, non, c'est pas ça à moi. Mais non Attends, j'ai les pneus roses. Bon, alors là... <rire> Allez, pour y aller. Pas très académique ma trajectoire, mais celle de la piste n'est pas non plus. Ah, ça, les bandes cyclables sur trottoir, il y aurait matière à dire pendant des années. Hein. Et surtout quand ça tournicote dans tous les sens. Ça sert de variable d'ajustement de l'espace. Allez, go Allez, go Allez, pas go Oh Voilà Ah, il y a des contrôles de police oui, c'est l'air. Allez-vous. nous y voilà. Le col du pont de Beson. Sérieusement, c'est vraiment une tannée ce pont en fin de trajet, après toute une descente comme ça. Et ben voilà, je suis fatigué. Bon, Sinon, j'ai un aveu à faire. J'ai expérimenté aussi, cette semaine, le trajet en voiture. C'est une bête question de logistique, j'avais euh, beaucoup de choses à amener et notamment avec euh, un respect scrupuleux de la chaîne du froid. Voilà, et c'était très lourd. J'ai roulé avec ma voiture. Et ben bah, figure-toi qu'il s'est passé un truc phénoménal. Pour la première fois de ma vie, euh, c'était plus rapide en voiture qu'en vélo. Dingue. Et eh ben dans ce cas là, ben non, c'est rouge partout là. Ah mais c'est con con là, hein. ça sert à quoi cette affaire parce que... Euh, ouais du coup euh, moi j'avais une traversée là en face. Allez donnez le bonhomme. Du coup là je suis réglo. hein je suis dans les règles. Il ne peut rien arriver, il n'y a personne. On va regarder quand même Il y a quelqu'un. Hein. Non c'est bon. Alors là, tu vas voir quelque chose d'absolument faramineux. C'est la première fois de ma vie que j'observe ça. Il <rire> n'y a aucune voiture garée sur les deux bandes cyclables de la rue Maurice Berthaud. Totalement paranormal. Ces limites, elles me manquaient, en fait. Bref, euh, restez chez vous. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont des fourmis dans les jambes là et qui n'en peuvent plus. Euh, notamment celles et ceux qui, qui n'ont pas de home trainer pour s'entraîner à la maison. Euh... Hein, ça va aller mieux et puis encore une fois euh, si j'avais eu le choix j'aurais préféré pas me retrouver dans cette situation un petit peu euh, exceptionnelle et j'aurais préféré ne pas euh, ramener euh, des cochonneries à la maison éventuellement ah et aussi euh, un gros clin d'œil. Euh, tu as remarqué que j'avais changé de police de caractère euh, c'était pour faire un petit bisou comme ça au passage à nos deux vidéastes chéries IES bruxelloises. Un bullet dans la ville et la nomade sédentaire. Voilà, qui mettent beaucoup de sourires sur les réseaux sociaux et c'est bien agréable à tous en ce moment. Porte-toi bien, un petit bisou et à bientôt. Salut.